Si j'avais su que le rap m'attendait Pour être au sommet je ne pas fait un temps Aujourd'hui que les banques sont sales Je regarde le ne à être porté excusez-moi Le temps fait ne le faisant Ne que la vie là, la la vie là, pas la Rap où tout le et est n'est qu'un ambition Donc Si j'avais su que le rap Mali m'attendrait eh, Pour être au sommet, je n'aurais pas fait entendre Aujourd'hui que les banques sont sales J'ai regardé le pas d'être porté Maléra rap sur Le temps perdu ne faisait pas d'entendre Mais on peut arrêter de prendre son temps Nous sommes tous les deux de maman a gagné à ma kena, à la gagné ma grand à ma de balayé, à a gagné ma balayé, à la gagné la gagné ma la gagné la gagné si su que pour être au démis, elle est en train de la des écoles, elle est la train de faire des écoles, que est en de faire des écoles, elle est en train de est en train de faire des écoles, elle en Je No ke a